Ensuite, une lettre de, de Mme Jocelyne Kayouet, au droit du 109 Principal. des présente pour vous faire part d'un dossier qui a été défendu avec acharnement de la part des conseillers de Lebel dans les deux dernières séances publiques du Conseil. Je suis persuadé que M. Mario Label agit par harcèlement envers moi et mon conjoint pour des différents antérieurs et qu'il n'a probablement pas accepté. Le dois commencer par une parcelle de terrain qui appartenait au 109 Principal et qui est du occupé depuis des années. Pour que Mario Lebel puisse acquérir sa maison, il a fallu qu'il fasse faire un acte notarié pour procéder officiellement les titres de son morceau de terrain. Il a fallu qu'il paye les frais de notaire ainsi que tous les frais de la consultation notariée ce qu'il n'a pas apprécié. Il faut mentionner que pour avoir occupé un morceau de terrain de quelqu'un quelqu d'autre pendant plus de 50 ans, ce n'est pas cher à payer. Pour finir de lire après, je je vais faire que je les fenêtres parce que ça sent chouette. La, la de la fabrique, non? On va en notre chaleur. Depuis l'entêtement de M. Mario Lebel à faire des demandes insistantes auprès de la firme Conseil Univore pour faire baisser le niveau de la rue à la hauteur du 107 principal a causé beaucoup de désagréments au voisinage à la municipalité de Saint-Arsène. Problèmes et coûts plus grands qui n'ont jamais été mentionnés par M. Leblanc. Vis-à-vis de 109 principales hauteurs du trottoir de la rue, réparation terminée est de est 10 cm plus basse qu'avant les travaux. La municipalité ayant l'obligation de remettre les propriétés dans leur état originaux à 20 heures. Il fallut donc que les employés de celle-ci reconstruisent un trottoir sur ma propriété. Le contremaître municipal, qui est par le fait même mon mari, a pris la décision d'abandonner l'idée de construire un coffrage de béton spécialement pour refaire le design d'une partie de trottoir qui reliait ma maison à la rue. C'est ainsi que pour sauver du temps, il a décidé de faire un trottoir droit, simple, pas compliqué et qui n'augmente pas la valeur de la maison, qui ne change rien du tout sauf que le trottoir soit moins long à faire. Ce fut l'erreur de mon mari, tenter de faire simple plutôt que de faire compliqué. Maintenant, la question que je me pose, c'est si mes idées politiques rejoignent celles de M. Lebel, cet, cet acharnement serait il aussi grand ou si juste, ou si juste une obsession harcelée, où il n'y a pas à cause du manque de contenu lors de leur présence à la table. En passant, sur si la rue a descendu, c'est votre faute épargne. Étant donné que j'ai acquitté le mont rendu, allez-vous acquitter le vôtre pour les désagréments que vous avez posés à une rue entière pour l'embellissement de votre seule résidence? Vous semblez oublier que le rôle d'un élu municipal est de représenter l'ensemble de la population qui sont élus, démocratiquement des gens, même s'ils n'ont pas les mêmes idées politiques que, la, que le vôtre. Ces gens ne sont peut-être pas la majorité dans la salle de réunion, mais dans le village tout entier, vous, vous devez de les considérer lorsque vous êtes assis à cette table plutôt que de faire passer vos rancœurs personnels en premier plan. C'est pour cette raison que j'exige des excuses publiques devant tout le monde de la part des messieurs Lebel pour l'acharnement démesuré auquel j'ai eu le droit. J'aimerais ajouter que si vous avez des problèmes non dévoilés avec le compromis municipal, c'est avec lui que vous devez voir. Que ce n'est pas moi de, ce n'est pas à moi d'en de, de, faire les frais. De plus, si c'est l'éthique municipale qui vous obsède, messieurs, il est toujours possible de déménager à Montréal, là où ça se passe vraiment. Ça, c'est un cas de collusion d'un peu plus de 100 dollars de béton pour un trottoir que vous ferez les premières pages du quotidien de la province. Merci à l'avance pour vos excuses, car je suis. Je sais que vous réaliserez votre erreur. Mme Justine Caillouette, seule propriétaire de son œuvre principale, et c'est écrit en bas PS une question Qui a payé la firme Geneva pour redessiner la rue dans ce secteur J'imagine que moi aussi. Tu de ouais, non, non, de... Bon, là, ben, de... Tu veux me... le commander? On va tout d'abord. ça, ce dossier-là qui <rires> pourrait neuf principal. Là, ça a pris trois mois avant d'aller finir pour savoir la réponse. Si le directeur général avait fait ce job, comme je lui ai dit, des journaux, pas d'un journaux, d'un. Des idiots là, ça aurait pas arrivé cette patente-là. Puis si toi, le maire de Paroisse, là, tu avais mis tes culottes, là, tu avais dit au départ, c'était quoi, là, ça aurait pas arrivé ce, si voilà, ce soir-là, ça aurait été clos, ça aurait été fini, là. là. C'est ça. ça, le problème qu'il y a eu dans Paroisse, euh, c'est ça. C'est qu rien que ça, comme qu en fait. demander. Comment... demander un certain civisme C'est pas une, une question pour les employés de débattre ça. C'est comme moi, j'ai pris un arrangement, Les président François prendre un arrangement, c'est que tu sais que M. André Portin, tous les soir, il, il faisait sa tournée. Puis ensuite de ça, il a trouvé son levée en lutte pour aller changer la pompe des égouts qui étaient bloqués. Puis ça arrivait aussi le matin. Mais on a fait un échange de temps avec lui. Puis en plus, il a travaillé des samedis aussi. Euh, en plus de son temps, qui n'a pas fait envoyer. Pourquoi pas l'avoir dit dans trois mois, sens. ça? On voulait avoir l'arrêté simple pour tout le, tout le monde. Je jamais voulu faire ça, M. Lebel. Je suis plein, plein que ce que non. je t'ai demandé, C'est pas vrai. Si tu, je, je viens de te dire que si tu l'aurais dit tout de suite, ça prétendait que ça arrêtait de l'eau, ça arrêtait de finir. Je ne le savais même pas. C'est ça que je parle de la transparence. Comprends-tu ça, transparence? C'est quoi ça veut dire, ce mot-là? Je connais ça, M. Lebel, mais je l'ai vu ici à la table du conseil. Ouais, je ne savais pas. pas, c'est Il qui Il y, y a de questions, que Il que, y a des ne savais pas y a Il si y a de la questions. Il y a, a, hey, a, a la a questions. Il y a Il a de questions. questions. a pour ma, ma part, je commence dans la période du <coughs>